Alors, on y en a. Qu'est-ce qu'on a fait hier en géométrie On a parlé des angles plats, entre autres. L'angle A, O, B. Et on a dit que cet angle mesure 180 degrés. Bien sûr, tu t'es posé la question. Pourquoi 180 degrés Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu mesures encore cet angle, il fera combien Bien sûr, aussi 180 degrés. 180 plus 180, au total, 360 degrés. Cet angle, entièrement, tout ça, ce qu'on appelle un angle plein. Bien tu connais quelque chose est-ce que tu connais un phénomène naturel qui te rappelle ce nombre 360 oui, un phénomène naturel pense à l'année et voilà c'est l'année l'année dure 365 jours et des poussières alors il paraît que dans l'antiquité les premiers astronomes, les premiers mathématiciens qui observaient les étoiles, ils se sont dit, tiens, on va partager tout ça, un tour complet, en 360 parties. C'est comme la Terre qui tourne autour du Soleil en 365 jours dit, ils ont pris une estimation ou un ordre de grandeur. 360, c'est un ordre de grandeur de 365. Bien sûr, à l'époque, ils croyaient que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, mais ça ne compte pas pour notre histoire. Et bien sûr, 360, c'est un nombre très sympa parce qu'il a plein de divisions. Beaucoup, beaucoup de diviseurs sont continués en 360. Donc, ils pouvaient partager ce gâteau. En plein plein de parties, bien sûr, si je partage un 360 parties, on obtient ce qu'on appelle un angle qui mesure un degré. Mais si on allait sur Vénus, imaginons qu'on est sur la planète Vénus, qui tourne aussi autour du Soleil. Alors tu sais combien de jours ça fait ça moi, j'ai étudié sur Wikipédia, et tout le tour, là, ça fait environ 224 jours. Autrement dit, « jour entre guillemets, parce que, je t'explique, Vénus tourne autour d'elle-même 224 fois pendant qu'elle fait un tour complet autour du Soleil. Bien sûr, ça, c'est un cercle, mais toi, tu comprends que je fais une valeur approximative de ce dessin. Et voilà. Alors, si on remarque l'ancien angle plat, le de côté opposé du soleil, si 224 et tout ça, alors la moitié, ça ferait environ 112 degrés. Bien sûr, le degré, c'est pareil. Tu partages tous les 224 morceaux en 224 parties égales. Et tu trouves l'angle 1 degré, 1 degré vénusien. Bien sûr, chaque planète, c'est une planète unique, chaque planète aura son degré. Et voilà, l'angle plat sur Vénus doit mesurer environ 112 degrés. Mais bien sûr, on ne va pas faire tout un plat à propos de l'angle plat. Si tu veux aller plus loin dans tes recherches mathématiques alors tu peux vérifier que les diviseurs de 360 ben il y a 24 diviseurs je écrit ici quelques-uns dans une autre vidéo on peut prouver exactement combien il y en a pour chaque nombre naturel par contre les diviseurs de 112 ben il y en a que 10 ils sont tous là tu peux vérifier Autrement dit, le match Terre-Vénus, à propos des angles, c'est 24 à 10. La Terre a gagné, et nous avec.